Bonjour à tous, nous sommes le 16 mars 2021, euh, aujourd'hui euh, j'aimerais regarder euh, la spéculation qui se poursuit sur les marchés boursiers, on a dans, encore de nouveaux records que ce soit sur le Standard Poor, sur le Nasdaq, euh, surtout sur le Dow Jones et euh, ça continue, euh, la Fed continue à alimenter euh, les bulles d'actifs, euh, peu importe que ce soit le Bitcoin, que ce soit euh, beaucoup d'autres actifs. Euh, et euh, le problème en ce moment, comme vous le savez, euh, ça se trouve être euh, le taux 10 ans sur euh, les bons du Trésor américain. Parce que dans le fond, euh, les bons du Trésor, les, les bons du Trésor, on appelle aussi obligations. Euh, euh, souveraine, là, des, des gouvernements parce qu'on a aussi des obligations d'entreprise. Mais ici, on parle des obligations, les bons du trésor américain euh, se trouvent euh, justement à avoir subi beaucoup de corrections les derniers temps. Et ce que la Fed fait en fonction de ça, ben, c'est euh, qu'elle euh, rachète des obligations que le gouvernement émet. Le gouvernement émet, je vous avais expliqué ça dans une de mes dernières vidéos, le gouvernement émet des obligations euh, pour. Euh, euh, quand j'étais jeune, on appelait ça des obligations au Canada, des d'épargne du Canada. On achetait ça euh, où ce que je travaillais, on pouvait acheter ça, cumuler ça durant une année. On avait un intérêt. Et euh, je trouvais ça intéressant. Euh, on parle de... Bleu, euh, ça fait, euh, 30 euh, presque 35 ans mais aujourd'hui euh, bon dépens des euh, obligations du Canada ça doit encore exister mais oui ça existe c'est sûr mais je sais pas si les individus euh, en achètent beaucoup euh, parce que aux États-Unis c'est ça qui est le problème on parle pas nécessairement des individus, mais des entreprises ou les hedge funds euh, ont de la difficulté... Ben, les, les gouvernements ont dit de la difficulté à, à trouver des acheteurs, euh, surtout à cause de l'impression monétaire qui continue et c'est vraiment abominable. Et euh, ce que je voudrais vous montrer, ben, derrière moi, on se trouve à voir le... Ça, ça c'est le Dow Jones. Euh, on voit la montée euh, qu'on continue à, à connaître et... Euh, c'est sur le très, très long terme, regardez ici. Et habituellement, aujourd'hui, vu qu'on continue la montée, on a, on a l'habitude de voir ce graphique-là, mais pas de cette manière-là. On l'affiche de manière logarithmique. Regardez, ça, c'est les crashes de 1929. Et la raison pour laquelle on l'affiche comme ça, c'est qu'on peut voir d'une manière plus sur le long terme ce qui s'est passé. Regardez le crash de 1987, c'est simplement ce petit boulot -là, là ici. Donc ça, c'est le crash de 2000. Euh, ça, c'est 2007, les subprimes, et regardez où on en est rendu. Euh, ça, c'est le crash qu'on a vu en mars, euh, 3 mars, ça a débuté là. Il euh, euh, faut dire que la COVID, le coronavirus, c'est en janvier, euh, euh, en tout cas. Déjà, l'OMS avertissait un peu tous les pays euh, et euh, on n'a pas embarqué le, dans, dans, dans tous ces avertissements. Euh, peu importe, là, je ne suis pas en train de, de louanger l'OMS, je vous dis simplement un fait. Et c'est à partir de ce fameux crash-là que tout le monde a paniqué. On dit « Ah, tout, toute l'économie s'écroule à cause du crash » n'est pas tout à fait la réalité. Et Claude Schwab, comme vous savez, a bénéficié de, ben, a pris cet élan-là en juin pour écrire son fameux livre, Covid, le grand reset. Donc, euh, pour revenir à nos moutons, ça, ça se trouve être le, le Dow Jones, qui est très, très spectaculaire comme montée. Et le Nasdaq, c'est encore plus spectaculaire. Regardez ici, ça, c'est l'an 2000, le fameux, la fameuse crise des technos, les dot qu'on a appelé, où on a subi un, un crash assez terrible. Et regardez ce que c'est à comparer d'aujourd'hui. Donc, on est dans la peu, peu spéculation et on dit encore que ça va monter. Euh, vous regardez les médias traditionnels ou encore, les, bon, que ce soit les grandes banques, que ce soit un peu partout sur la planète, on dit non, non, non. On a eu notre crise, notre crise ici, on continue à monter. La crise de 3, à partir du 3 mars 2020, et là, on continue à monter. Donc, c'est un peu ça qui est troublant que je voulais vous montrer euh, en premier lieu. Et ensuite, on va aller voir un peu euh, que ça sent la bulle un peu partout. Donc, euh, je, je, je le dis, euh, ça fait assez longtemps. Euh, non, pas que je pense qu'on va subir un crash parce que la Banque centrale ne permettra pas... Euh, euh, que tout s'écroule. Cependant, ce qu'on pourrait connaître tout simplement, ça se trouve être une très très bonne correction, euh, ou, ou une bonne correction tout le moins, là, pas nécessairement une correction qui pourrait euh, euh, faire euh, paniquer euh, euh, tous les marchés, mais on est dans une situation très très très difficile à, à, à comprendre, parce que dans le fond, euh, dû au fait que les bons du trésor ont augmenté parce qu'il y a beaucoup de liquidités dans le marché. Euh, les, les rendements sur les bons du trésor, excusez, que les bons du trésor eux-mêmes ont commencé à vraiment euh, baisser, cracher. Euh, là, le gouvernement, les gouvernements, mais surtout la Fed, qui se trouve être euh, la, la banque mondiale, euh, la plus grande banque, et celle qui, euh, qui, qui est euh, la, la, la, la banque qu'on suit, parce que tous les autres pays suivent la banque euh, euh, la Banque fédérale la FED donc euh, ce qui arrive c'est que les bons du trésor euh, euh, sont un peu coincés si ils ne soutiennent pas les bons du trésor en achetant les bons du trésor pour faire descendre les rendements ils vont être contraints à augmenter les taux d'intérêt c'est ce qu'ils ne, ne veulent pas faire parce qu'ils savent très bien que si ils augmentent les taux d'intérêt c'est une catastrophe financière euh, non seulement pour euh, les gouvernements parce que est simplement l'intérêt que les gouvernements euh, devraient supporter, est insupportable. Euh, et au niveau des entreprises aussi, c'est la même affaire. Si on augmente, si les, les banques centrales, surtout la Fed, augmentent son taux directeur, les banques qui seraient obligées d'augmenter leur taux d'intérêt, eh bien là, ça conduirait à une catastrophe. Mais par contre, on commence à avoir de l'inflation. Donc, euh, ils sont dans un solide merdier. Donc, ce qu'ils vont faire probablement, c'est qu'ils commencent à acheter, on le voit, là, ils commencent à acheter des bons du trésor. Et euh, ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo, je me souvenais pas, c'était ces 120 milliards de dollars que la Fed euh, injecte chaque mois, peu importe euh, les plans de relance, les QE, c'est 120 milliards de dollars qu'ils injectent là-dessus. On a, je pense, c'est c'est divisé en 40 euh, 40 80, je pense c'est 80 euh, de, de, de bons du trésor américain, je pense qu'ils achètent. et le reste c'est des, des hypothèques, des euh, ben, des des, des emprunts hypothécaires, là. donc pour maintenir artificiellement tout le système. C'est carrément ça qu'ils font. Et euh, pour revenir à la bourse, pour revenir euh, justement sur les indices, tout ça, bien, on va regarder ça, euh, comment euh, que ça se présente et c'est la raison pour laquelle je vous avais montré dans un premier temps les Dow Jones, Nasdaq et tout ça où, où on se situe. Et c'est surtout encore les fameuses marges là, qui qui graine, Je vous avais montré ce, ce graphique là et, et euh, les marges grignent parce que on se trouve avoir beaucoup beaucoup d'argent dans le système et on a encore beaucoup qui s'en vient. Je parle surtout aux États-Unis, euh, beaucoup beaucoup ou au Canada aussi. Là, il y a de l'argent qui s'en vient, c'est sûr c'est sûr. Euh, là on reparle encore du salaire euh, de base universel. Euh, c'est en avril qu'on va en parler. Euh, euh, les jeunes libéraux voudraient avoir un salaire de base un, euh, universel. Euh, Trudeau est quand même assez récalcitrant, ça, c'est ce que j'ai lu dans une des nouvelles. On reviendra sur un autre vidéo là-dessus, mais quand même, euh, en avril, euh, au niveau du parti libéral, c'est de ça qu'on va parler, du salaire de base universel, on revient là-dessus. Et euh, ça se trouve à un à, à certain même sujet, ce serait comme la PCU à tout le monde. Et on, à l'infini. Euh, donc, en tout cas, peu importe. Là. Donc, ça fait beaucoup d'argent euh, comme les jeunes traders euh, qui n'ont jamais eu de sous ont un surplus. Et aux États-Unis, c'est 300 dollars par chômeur. Donc, euh, on tombe sur le chômage et on a, je ne sais pas comment que ça donne, le chômage aux États-Unis, on se trouve à avoir un certain mont montant et on a gratuitement 300 dollars par semaine de plus qu'on pourrait investir justement dans les marchés boursiers. Et avec ça, on a un effet levier euh, avec l'achat sur marge. Donc, c'est ça qu'on fait allègrement et on voit que toutes les fois que c'est arrivé à en pic, ces fameux... Euh, le euh, levier-là d'achat euh, d'actions, ben, euh, ça a tombé. et euh, euh, Je sais pas de quelle manière que ça va tomber. On voit ici les pics, surtout, on regarde, euh, ben, que, ici, on avait fait beaucoup, beaucoup de surplace. On voit très, très bien les pics. Ensuite, on a une descente des bourses, pic, descente des bourses. Et c'est surtout les derniers pics ici. Euh, 87, on avait eu, ben, c'est arrivé un peu avant qu'on avait eu beaucoup, beaucoup d'achats sur marge. Une petite correction ici. Euh, mais à toutes les fois qu'on est en, en extrême, on, on tombe. Et euh, c'est ce qui est arrivé en 2000. Et beaucoup, beaucoup... Euh, euh, dans ces temps-là, il y a beaucoup, beaucoup de pleurs et de grincements dedans. C'est arrivé en 2007 aussi. Euh, ici, on avait eu beaucoup, beaucoup d'achats du surmarge en 2011. Mais on, on, on sait très bien que le gouvernement américain a commencé euh, ses quantitative easing, ses q 1 2, 3. Le 4, c'est pas... Le 4, c'est l'infini. Donc, euh, avec tout ça, beaucoup, beaucoup d'argent qui rentre dans le système et qui maintient à, à, à les bulles un peu partout. Donc, euh, à cause qu'on a beaucoup, beaucoup de marge, de, de dette sur marge, et le gouvernement euh, américain euh, euh, essaie de maintenir ça, cette folie d'achat. On est en euphorie un peu partout sur les bulles. Ah, sur les bulles, oui, les bulles, les actifs, les actions. Et ça, c'est un graphique que vous avez certainement vu souvent. En tout cas, euh, il est facilement euh, repérable sur Internet. Ça se trouve être... Euh, on, on, on se trouve à, à un peu faire le, le, le graphique d'une un, bulle, comment que ça se construit et quand on arrive euh, au bout de tout, ben là on a un crash et euh, le cycle recommence. C'est un, c'est un, un, la graphique sur du trait, ça peut être plus court terme, mais en tout cas c'est, c'est un peu l'image le, le, le, le, qu'on a d'une bulle qui se construit. Euh, donc, euh, euh, bon, on parle de ça au commencement, on a un peu de euh, des sell-offs, on a commencé une reprise là, de certains marchés, peu importe lequel, peu importe l'actif, les médias attentifs, l'enthousiasme, l'euphorie. Et euh, là, là, on arrive vraiment à des sommets. Lorsqu'on est rendu au sommet, on dit, euh, ça ne pourra pas tomber, euh, comme en 1929, on est arrivé sur un grand plateau et c'est ce qu'on pense. Et ensuite, on a le premier euh, crash. Là, on dit, bon, ça va reprendre, bull trap bull track qu'on appelle, parce que dans le fond, on commence à réentrer dans le marché, on a un retour, dans la, un retour à la normale, qui est pas plus haut que le sommet, top, top, top. Et ensuite, on a la pan capitulation, le désespoir. C'est là qu'on qu revend tout, et ensuite, euh, les marchés repartent. Euh, et là, ce que je vais vous montrer, tout simplement, ce sont des des exemples d'un peu ce qui est arrivé euh, dans le passé, à partir bon, de 1871. Euh, euh, c'est euh, j'ai pris des graphiques sur Real Investment Advice que je vais euh, placer l'article sur mon site bon ben là on se trouve à avoir justement les grands cycles là, de ce qui est arrivé là, en 1871 euh, le grand crash 1916 dans ces coins-là, on avait eu un crash très important c'est en 1913 euh, qu'on a fondé la Fed justement à cause de ça on a eu le grand la, la, la, la, la, la, la grande euphorie de 1929 Ensuite, le cycle est tombé, on a eu le creux. C'est à peu près, c'est approximatif, les cycles. On peut pas... Euh, euh, à la deuxième, fin de la Deuxième Guerre mondiale, on est reparti. Euh... C'est ça, il faut faut vraiment regarder ça quand même, pas cycle précis précis, mais on voit très, très bien les, les sommets des creux, les sommets des creux. Ensuite, on a eu une grande remontée qu'on a appelée les Glorieuses, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, tout était à reconstruire. Aux États-Unis, à bâtir de nouvelles des petites maisons, de nouvelles, un nouveau départ, et en Europe, c'était à reconstruire le tout. Et on a eu une grande, grande euphorie jusqu'en à peu près dans les années 70, et là, on a eu une, une baisse. C'est ici en 71 que Nixon a dit que l'or, le dollar américain n'avait plus de lien avec l'or. Et là, on a eu une descente, on avait eu aussi la crise du pétrole jusqu'à dans les années 80. C'est là qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'inflation malgré tout et c'est là que Paul Volcker a, a augmenté les taux d'intérêt d'une manière vraiment... Euh, stressante un peu pour tout le monde parce que on a eu beaucoup de personnes qui ont perdu leur maison, tout ça. Donc, euh, on est reparti à la hausse, le grand grand cycle qui est arrivé jusqu'en 2000 et euh, un, un, une descente. Euh, ici, regardez de la manière qu'on a construit le graphique. On dit 2000, 2007 aussi. Et le creux, et là, on, on présume que peut-être qu'on arriverait au fameux euh, sommet. Mais écoutez, c'est... Euh, on va aller voir les autres graphiques et vous en tirez vos conclusions. Euh, ça, ça se trouve être justement là, une autre manière, c'est d'ajuster du PE ratio. Ben, C'était ça aussi, l'autre bord, hein, je pense, oui. C'est qu'ajuster le PE ratio, oui, c'est ça. Ça se trouve être les PE, ça se trouve être les, les entreprises, leurs revenus via leur, euh, leur, euh, leur valeur, euh, via le marché boursier. Donc, on voit très, très bien que ça a suivi pas mal. Euh, les, en tout cas, les grands cycles 1929, euh, 31 ça suit pas mal hein. on voit que euh, autant le standard import c'est pas mal relié en tout cas pas mal euh, de manière graphique là. et là ici on semble avoir un petit écart après euh, 1971, justement, euh, là, euh, tout est bifurqué. Et, euh, parce qu'ici, on voit, c'était quand même pas mal pareil. Et là, on a eu un changement. Et euh, ici, quand même, en 2000, on a eu euh, vraiment un suivi des PE ratios. Donc, le, rend, le revenu des entreprises via leur valorisation boursière. Euh, on a eu quand même une. C'était pas mal. Euh, euh, le graphique était similaire quand même. Euh, et ensuite, on a eu de la crise. Mais en 2000 euh, 2006, on n'a pas eu de similitudes Et donc, euh, même si on a connu une montée ici, euh, Standard Poor, euh, ici, c'est au niveau des rendements des PE entreprises, on n'a pas connu ça. Et là, euh, le, ce que le graphique nous suggère, ben, puis ça, on, on le voit sur euh, les PE ratio, là, au niveau des entreprises, euh, ne rejoignent pas du tout les sommets qu'on qu est en train de vivre en ce moment. Donc, euh, on prétendrait qu'on serait dans un cycle euh, qui, qui, qui est à la fin. Euh, moi, ce que je pense, là, euh, avant de regarder les autres graphiques, je pense que dans le fond, là, la Fed ne permettra pas que les, les, les bourses vont tomber. Mais par contre, on pourrait connaître une bonne correction, une très bonne correction, ça c'est sûr, euh, par peur, par crainte, euh, mais euh, ou les changements de paradigme que la Fed... Euh, que la Fed et que tous les banques centrales veulent nous imposer au niveau de la planète, au niveau du grand récepte, tout ça, c'est probablement ça euh, qu'ils veulent parce qu'ils sont allés dans, dans... ils sont allés trop loin dans une folie d'impression monétaire, euh, théorie keynésienne euh, euh, qui dit que le gouvernement se doit d'intervenir dans, dans les marchés. Ils sont allés un peu trop... Euh, pas un peu, beaucoup trop loin. Donc, ça, c'est la similitude de 1870-1934, le crash de 1929, avec la fameuse... Euh, ce que je vous avais montré euh, ici là, un peu ce, ce même cette même image là, là. donc ça euh, c'est ça on a le un peu le la même le même schéma euh, ici euh, de 35 à 80 le même schéma euh, euh, au niveau de ça euh, c'est 80 jusqu'à présent regardez on sur le site Real Investment Advice parce qu'il y a beaucoup de signaux qui le montrent. Eux pensent ça. Moi, je ne pense pas que ça va aller là. Mais je vous donne ça simplement à titre indicatif. Et si ça arrive là, c'est une catastrophe totale. Je pense que tout le monde va être à genoux parce que comme Gregory Menarino le dit, euh, c'est un plan global pour euh, la Fed qui veut euh, posséder euh, la planète en entier, toutes les actifs de la... Moi, je ne sais pas, j'ai je ne sais pas, j'ose pas me prononcer là-dessus, mais si jamais ça arrive là, euh, un cycle comme ça, là, où euh, c'est sûr que la plupart des habitants de la planète vont être à genoux devant euh, la Fed, devant les banques centrales, pour su leur supplier de les soutenir avec des revenus de base universelle. Euh, et on va donner des genres de zombies euh, où euh, la Fed ou euh, les gouvernements vont contrôler un peu tout. Euh, C'est le plan de Klaus Schwab là, euh, au niveau du Grand reset. Donc, euh, si ça arrive, là... Euh, ouf. On va voir. J'espère que non, non plus. Là. Je ne sais pas. Je pense pas, mais... Euh, en tout cas, on va voir et euh, ça, ça se trouve être le dernier là, graphique là, qui parle un peu de ça. Euh, bon, c'est tout un peu les, les, les événements là, qui ont fait en sorte, euh, euh, surtout là, depuis les dernières 20 années, là, là, ça, on peut dire que ça a commencé avec le dot-com, parce que c'est là qu'on a injecté, euh, commencé à, on avait injecté avant, là, mais massivement à partir de 2000, la crise financière de 2007-2007. Euh, Connu des très très bonnes corrections, et euh, le Brexit ici, une petite, euh, euh, taper, je ne sais pas, en tout cas, c'est une petite correction, le COVID, la fameuse crise du COVID, on a cassé comme ça, on a repris amplement ce qu'on avait perdu, et euh, regardez ce que c'est simplement de la spéculation. Euh, moi, je vous dis pas que je crois euh, que ça pourrait arriver. Si ça arrive, c'est une catastrophe totale. Là. Si on a cette perte-là, -là, c'est une catastrophe totale. Euh, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Ici aussi, on pensait que ce serait une catastrophe totale. C'est pas arrivé parce que le gouvernement américain a continué à soutenir. Et ici, l'argent, c'est illimité. Là, il a, euh, même si Biden a dit qu'il augmenterait les impôts au niveau du, euh, des États-Unis, euh, c'est de l'argent illimité qui va embarquer dans le système. Donc, on revient pour terminer en regardant tout simplement euh, euh, où, où est-ce qu'on en est au niveau de, des indices et... Euh, C'est sûr, euh, je voudrais pas comme être catastrophiste, je voudrais pas comme dire que tout est fini et que tout va s'écraser parce que la FED ne le permettra pas, mais quand même, on pourrait s'attendre à une correction, une bonne correction. C'est ce que je pense, parce que dans le fond, c'est presque insoutenable un marché comme ça. Et si on le compare à ce qui est arrivé dans le passé, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes paramètres du passé parce que la Fed n'a jamais intervenu autant que ça. Et c'est comme un, un... Comment je pourrais dire un genre de... Euh, c'est le tout pour le tout. C'est comme quelqu'un... Un parieur compulsif, euh, la Fed, c'est comme ça. Euh, c'est le tout pour le tout. On mise tout sur la table et on verra ce qui va arriver. Euh, c'est ce qu'elle fait en ce moment. Là. Alors, on dit la Fed, les autres banques centrales aussi, mais surtout la Fed. Euh, Parie tout pour le tout. Et en, en plus, euh, la Fed fait de la. crée de la fausse monnaie. Un faux monnayeur qui ferait ça euh, se ferait arrêter immédiatement, créer euh, de la monnaie à partir de rien, à partir parce qu'on a simplement la. On dit l'imprimerie pour le faire, mais aujourd'hui, c'est même plus ça, c'est tout simplement une écriture comptable. Et encore plus que ça, c'est une grande chaîne de Ponzi. Euh, vraiment, la chaîne de Ponzi, il faut la tenir euh, tout le temps parce que si on arrête justement notre chaîne de Ponzi, ben là, on se fait attraper et on se fait mettre en prison. Euh, un exemple, c'est McDuff, là, mais euh, la Fed le fait, mais c'est le gouvernement américain qui dirige la planète. Donc, aucun problème. Euh, donc c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui, euh, on va quand même continuer à, à suivre ça parce que cette semaine il y a une rencontre avec Jérôme Powell et c'est très très important euh, comment les marchés vont réagir il va y avoir encore probablement le même discours, beaucoup d'argent à venir, on ne laissera pas tomber le marché, euh, on va acheter des obligations, ça va être la même chose, peut-être dit autrement, pour euh, donner confiance au marché et les mar et les marchés aussi, euh, ce que j'écoutais hier, et c'est quand même très très intéressant, c'est que dans le fond, les marchés euh, ont donné, euh, avec la, la montée des, euh, des obligations, là, du, du rendement sur les obligations, on dit 10 ans, mais sur euh, 30 ans aussi. Euh, c'est comme si les marchés avaient dit, euh, avaient donné comme signe, c'est Olivier Delamarche qui parlait de ça dans ses cash. Euh, c'est comme si euh, les marchés avaient dit au, au, au gouvernement américain, à la Fed, euh, non, euh, <rire> on n'accepte pas que vous puissiez euh, euh, monter les taux d'intérêt parce que vous savez ce que ça peut faire. Donc, euh, on veut du cash, on veut du cash pour tout le monde, on veut y encore inonder euh, les marchés boursiers, soutenir tout ça. Est-ce que ça va continuer toujours pour toujours? Je sais pas, mais à un certain moment donné, il va y avoir des. On verra. Donc, on se revoit cette semaine encore parce qu'il y aura Jérôme Powell qui va parler. Et on, on regardera tout ça ensemble. On se revoit pour de nouvelles vidéos cette semaine et euh, euh, très très bientôt. Merci.